Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier les différents espaces du territoire des États-Unis. L'objectif est de localiser, nommer et caractériser les différents espaces des États-Unis. Il s'agit ici de l'activité numéro 2 et notamment de la question numéro 1. Réalise cet exercice ici, à savoir regarder la vidéo et répondre ici à quelques questions. Il s'agit à la fin de compléter la partie 1 de légende. Alors c'est parti. Voici le territoire des États-Unis. Il est composé de différents espaces. Commençons. La presse des États-Unis est le cœur industriel de ce pays depuis la fin du 19e siècle. En raison de la mondialisation et d'un système productif mondialisé, certaines villes sont en retrait comme Détroit une Shrieking City. On parle alors de la Rust Belt, à savoir la ceinture de la rouille. Ce nord-est, cette ceinture de la rouille, cherche aujourd'hui à se reconvertir dans d'autres secteurs. Le sud et l'ouest des états unis sont fortement attractifs. On parle de la Sun Belt, autrement dit la ceinture du soleil. Elle est spécialisée notamment dans les hautes technologies. Voici un exemple ici du siège social de Google à San Francisco. San Francisco d'ailleurs est le siège ici de la Silicon Valley où se trouvent les grandes entreprises du numérique. Continuons. Notre espace le centre-est des États-Unis, à savoir les Grandes Plaines. Cet espace est faiblement peuplé, mais l'intégration à la mondialisation est permise par l'agriculture intensive et exportatrice. Les États-Unis représentent la première puissance industrielle. Enfin, dernier espace, le centre-ouest des États-Unis, qui est cette fois-ci peu intégré à la mondialisation car la densité y est faible, notamment au niveau des montagnes des Rocheuses. Néanmoins, L'espace peut être localement intégré, comme avec le Grand Canyon, qui est un haut lieu du tourisme aux États-Unis. Voici donc les quatre espaces ici des États-Unis qui sont plus ou moins intégrés aux différents ici processus de la mondialisation. À partir de cette vidéo, tu vas devoir donc ici réaliser l'exercice et compléter la partie 1 de ta légende. C'est parti, au travail